Bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce match qui va débuter dans quelques instants. Et voici donc, Chelsea contre Arsenal. Ici Grégoire Margoton avec à mes côtés un vrai amoureux du football, Darren Tulette. Merci Grégoire, on en a parlé ensemble avant le match, on espère assister à une belle rencontre. Dites-moi Darren, qui sera pour vous le joueur de cette rencontre Et pourquoi pas le petit Chilien Alexis Sanchez J'adore le voir terroriser des défenses adverses avec ses dribbles. Et il sait résister aux charges en plus. Oui, je suis d'accord. C'est sans doute un grand talent offensif qui débloquera ce match. Ches Fabregas. William. Diego Costa. Il joue dans l'espace C'était cadré, mais manque de réussite. C'est toujours encourageant de tirer les premiers, n'est-ce pas Ça devrait les mettre dans de bonnes dispositions pour la suite. Hector Bellerin. C'est bien fait, ça. Il glisse le ballon en profondeur. Alexis Sanchez, bien servi sur le côté. Il essaye un long ballon. Ça va vite, aussi oh, lève la tête, il file au but. Quel timing dans l'interception. Oxley Chamberlain. Oh, voici Alexis Sanchez. Arsenal qui cherche l'ouverture. Oh j'en connais un qui attendait ce ballon. Quelle frustration quand même. Bonne lecture de la trajectoire. Voici Diego Costa et ce ballon sur l'aile. Il a du champ sur le côté. William qui centre. Quelle détente PU pour Chelsea Ça y est, ce match est vraiment lancé. Un bon centre et une tête tout aussi parfaite. Beaucoup de sang froid pour mettre cette tête alors que ce n'est pas un attaquant, n'oublions pas. qui a donc ouvert le score ils ont le match en main mais attention à bien rester concentré dommage que cette passe soit interceptée ça aurait pu être une occasion ah il manque de bol là mais faut il faut qu'il soit plus tranchant il tente de la jouer dans l'espace il est passé Outosil. Il centre de loin. Ce ballon bien dosé. Il peut repiquer dans l'axe. Mais Tosil, bien servi. Et il trompe le gardien Retour à la case départ. J'espère que le match va être encore plus ouvert maintenant. Quel enchaînement imparable pour le gardien Repart du rond central Égalité parfaite Ah ça c'est un grand classique Ils sont encore en train de fêter la but Et hein il se font remonter Le bon dribble William qui centre. Encore une bonne lecture des défenseurs sur ce centre Une très longue passe Pour trouver la faille dans la défense Walcott La faute Tous en là-dedans, c'est fou, je ne la voyais pas tirer de si loin. Oh, ça, c'est bien parti, ça peut faire mal. Chelsea qui essaye de construire. Un ballon intéressant. Ça fait du bien. Joué dans la surface, il file au but. David Louise, bien joué. Ces passes en profondeur sont toujours dangereuses. Va-t-il en profiter Il est passé. Bien joué, ça. On la frappe. C'est sans conséquence, mais quelle prise de risque inutile. L'adversaire lui a fait un véritable cadeau avec cette passe, mais il fallait être bien attentif pour en profiter. Et il était. Kennedy. Hazard. Kennedy. À droite. David Louis. Il joue en profondeur. Ça manque de précision, dommage. Qui a déjà pris le pas sur la défense. C'est joué long, attention. Il file au but. Il joue dans l'espace. Il récupère le ballon. Coquelin. Hector mais Mizutozil. Oh, voici Alexis Sanchez Il glisse le ballon en profondeur. Le bon dribble. Costa La passe était parfaite, c'est du gâchis. Quelle balle en profondeur Super Vista pour trouver son partenaire. Il choisit la profondeur. La passe est précise. Oh, il fallait l'oser ce tacle Il a pris tout le monde de vitesse Le tacle dans la surface C'est centré dans la boîte. C'est la pause, une pause bien méritée pour les deux équipes qui ont fait beaucoup d'efforts jusqu'ici. Un match équilibré jusqu'à présent avec ce score de 1 partout. Les deux équipes n'ont pas réussi à se départager pour le moment. Elles quittent le terrain sur ce score 1 partout. Et la seconde période est lancée. aux îles. Oxley Chamberlain. Quel tacle! Hector Bellerine. Walcott. Il est passé. Canté qui récupère ce ballon. Dans le dos de la défense. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. Un centre lointain. Le jeu repart vers la droite. Il file au but. Elle continue sa course. Matic. Un long ballon vers l'avant. Et c'était bien dans l'idée, mais la passe n'était pas assez précise. Il y a du mouvement. Kennedy. Cahill. Diego Costa Hazard But pour Chelsea Et il passe devant Ils sont devant maintenant au tableau d'affichage. Hector Bellerin. Le ballon s'en touche. Ah, de l'activité sur les bancs de touche. Changement peut-être. William. Chercher leurs adversaires. C'est intéressant. Comment ça t Il ben, Ils restent à distance. Ça leur permet de mieux lire le jeu plutôt que de se précipiter sur la balle. Ah, OK. Hmm. Oh, voici Alexis Sanchez. Hazard. Il joue dans la profondeur. Chasse Fabregas. Et c'est intercepté. Jack qui dégage le ballon. David Luiz. Toujours pas de mouvement du côté du banc. On entre dans un moment du match où le rôle du coach peut être décisif. Dans la profondeur. Kennedy qui peut frapper. À l'arrivée, il ne pourra rien en faire de ce ballon. Walcott qui joue long. Il tente de la jouer dans l'espace Pellerin, il met le pied, ballon récupéré. L'arbitre signale une faute. Jouer long, attention, qu'elle fait du bien cette interception. Il est passé. Costa Oh, la main ferme Le but incroyable Il a maltraité le ballon C'est un but phénoménal Oh, maintenant ça va être difficile de les reprendre oh, jamais facile les face-à-face avec le gardien, mais il est resté lucide. Tout a l'air facile avec lui, quel instinct de buteur Sur la touche, sa préparation est terminée. On dirait qu'il y a du changement dans l'air. Les voilà avec deux buts d'avance. Alors là, s'ils se font rattraper au score, l'entraîneur va leur souffler dans les branches. Walcott. Dans le dos la défense. Pas en jeu, il y va. Un centre dans l'axe pour Personne. Essaie de repartir de derrière. Le ballon est perdu, il va falloir revenir. Alexis Sanchez. Il écarte, il joue sur l'aile. Walcott, il a de l'espace. Oh, C'était engagé, mais pas de faute. Arsenal adopte une tactique bien connue là. Ah oui, dites-nous tout, Darren. Ils essaient d'écarter le jeu au maximum et d'utiliser toute la largeur du terrain. Ça va créer des espaces, Grégoire. Forcément. Kennedy. Dans l'espace. Un ballon dégagé très loin. Ches Fabregas. loftus du C'est dégagé, loin devant. Walcott qui centre, Terry qui tente un centre lointain, le long centre, il joue dans l'espace, on joue sur l'aile, il est servi, le bon dribble qui compte maintenant deux joueurs avertis. C'est trop fort. Matic. Pour trouver la faille dans la défense. Une belle échappée, dommage pour la conclusion. Ah, d'hésitation de l'arbitre, ce sera un coup franc. Hector Bellerine. Coquelin. Oxley Chamberlain. Oh, mais zut, Ozil. il file vers le but. Oh, la tête plongeante, il marque! et il marque en toute fin de match Allez le gardien qui passe complètement au travers ça fait but mais quelle faute de main du gardien face à ce genre d'attaquant, ça ne pardonne pas alors là toutes les conditions sont réunies pour une fin de match explosive il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon On est maintenant dans les arrêts de jeu. Allez, plus que quelques instants à tenir. C'est parfait, magnifique. Il est repoussé par la défense. Un ballon intéressant. Hector Bellerin. Oxley Chamberlain. Ça y est, les trois coups de sifflet de l'arbitre, c'est fini pour cette rencontre. Qui a dit qu'il n'y avait plus de spectacle, plus de suspense, plus de but dans le football Tout cela, on l'a eu.